Yo les boys, c'est Dani. arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et bienvenue dans le Magic Break. Et eh bien bonjour et bienvenue dans cette seconde édition du Magic Break, une émission mensuelle consacrée à la magie, proposée par l'équipe Reborn et moi-même. Et eh bien commençons sans plus attendre avec le point info. C'est parti Depuis certains mois, deux membres de l'équipe Rimorne, Hugo et JS, ont mis au point un paquet de cartes. Un design simple et épuré, disponible en trois couleurs, blanc, bleu et rouge. Malheureusement, ce projet est encore à l'étape de prototype. Nous ne sommes pas en mesure de vous donner les dates de mise en vente. Mais alors, comment va-t-il s'appeler ce jeu de cartes Eh bien, son nom est le Smart Deck et je vous propose tout de suite de le découvrir. avez à présent visionné le trailer de notre jeu de cartes, je vous invite à laisser dans la barre des commentaires vos avis, ça nous aiderait grandement. Si vous êtes passionné par des magiciens comme Lennart Green ou Mario Lopez, je suis sûr que vous apprécierez regarder la rubrique Review de JS qui vous propose deux produits, une étude sur Lennart Green et Chinese Tweezers. C'est parti Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va pas voir un, mais deux tours. D'abord une étude sur Leonard Green de Takumi Takahashi, produit par Nim Chine et Chinese Tweezer de Mario Lopez, donc sans plus tarder, c'est parti Commençons donc par une étude sur Leonard Green ou a study on the Green donc de Takumi Takahashi. Alors qu'est-ce que c'est C'est un petit DVD qui va aborder des techniques qu'avait créées Leonard Green donc pour son acte à l'affiche, mais de manière globale dans tout ce qu'il a pu créer. Donc ce qui est intéressant dans ce DVD, c'est déjà l'approche de Takumi Takahashi, comme il a beaucoup côtoyé Monsieur Green. Par conséquent, il peut retranscrire vraiment ce que Green voulait rendre quelque part, son héritage. L'autre point intéressant, c'est l'évolution de ce que Takahashi met là-dedans et euh, qu'est-ce que lui apporte. En en plus à euh, ces techniques parce qu'en fait il va les développer sous plein d'autres aspects que n'avait pas forcément développé Green donc voilà c'est une sorte de complémentarité dans le travail de base de L Green, d'où son nom une étude sur Green. donc je vous recommande à 100% alors au niveau de ce que contient le DVD vous avez tout ce qui va être laser deal donc toutes les déclinaisons possibles et imaginables du laser deal et puis toute une partie sur les faux mélanges et fausses coupes donc euh, voilà c'est vraiment passionnant et euh, vous êtes sûr de trouver au moins un truc là dedans euh, que vous allez utiliser et quand je dis au c'est vraiment au moins, à mon avis. Il y a à peu près 50% de, de choses que vous pouvez réutiliser là-dedans, avec ce que vous, votre style de magie, etc. Mais voilà. Franchement, c'est une très bonne source, une très bonne base. Je vous recommande vivement une étude sur green. Notre deuxième petit téléchargement, il va s'agir cette fois-ci de Chinese Tweezer de Mario Lopez. Alors, Mario Lopez, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un des magiciens... Alors, qu'est-ce que Chinese Tweezer Eh ben, Chinese Tweezer, c'est une routine, comme vous allez le voir ici, là, ou je ne sais où, sur l'écran. C'est une routine qui consiste à avoir une pince à épiler et une pièce chinoise, donc avec un trou dedans. En fait, on vient avec la pince à épiler à l'intérieur du trou et... On va pouvoir ressortir plein d'autres pièces, des demi-dollars ou d'autres pièces. Et du coup, c'est une très très belle routine, c'est très simple à faire avec de l'entraînement. Forcément, c'est comme pour tout. Mais voilà, on a quelque chose de complètement original qui sort complètement de tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent euh, niveau magie des pièces. C'est complètement hors norme. Donc déjà, c'est un premier point qui est, qui est assez intéressant. Deuxièmement, c'est et visuel et magique. Ce qui n'est pas toujours donné, parce que des fois c'est visuel, mais on perd le côté magique. Or là, il y a les deux mélangés, donc c'est nickel. Point de détail important, le DVD ne dure que 10 minutes, puisque c'est pour expliquer que euh, cette routine là. Bon c'est bien expliqué, c'est drôle en plus voilà c'est Mario Lopez donc euh, vous serez pas déçu Bon après le seul inconvénient c'est que niveau matos vous fournir vous-même. Il vous faudra acheter une pièce euh, chinoise si vous n'en avez pas, d'autres pièces style 2000$ dollars si vous n'en avez pas non plus et euh, une pince à épiler. Bon ça je pense que tout le monde a ça chez soi mais bon peut-être que donc euh, voilà. Disons que le matériel n'est pas fourni, enfin dans une étude sur les l'Energreen non plus mais bon des cartes tout le monde en a. Mais là c'est vrai que c'est un peu plus particulier donc euh, bon voilà à vous de vous démerder pour trouver le matériel mais bon c'est dans tous les cas c'est pas excessivement cher et après ce sera très bien rentabilisé parce que c'est un effet et une routine qui sont vraiment un pur bijou. donc Chinese Tweezers, je vous recommande également à 100% et du coup je vous laisse avec la suite du magic break ciao voilà j'espère que ces deux produits vous ont fasciné et que vous courez aller les acheter maintenant je m'adresse aux débutants oui toi derrière ton écran qui vient de commencer la magie qui regarde magie gratuite et des conneries du genre bah, non, je m'adresse maintenant aux débutants, mais je suis sûr que les initiés en apprendront beaucoup. Anthony Stan, magicien professionnel, nous a fait l'honneur de vous donner quelques conseils et astuces pour commencer et pour bien continuer. C'est parti Salut, c'est Anthony Stan. Alors, Je fais cette vidéo à la demande de l'équipe Reborn. En fait, l'équipe m'a euh, contacté et m'a demandé si je ne pouvais pas faire des vidéos avec des conseils comme je fais sur ma chaîne YouTube je me suis dit pourquoi pas répondre favorablement à cette demande donc c'est pour ça que je fais cette vidéo donc dans cette vidéo je vais répondre à une question c'est quels sont les problèmes à éviter lorsqu'on débute donc en fait le plus gros problème lorsqu'on débute c'est en fait on a tendance à s'éparpiller à brûler les étapes en fait parce qu'on va tout simplement découvrir on n'a pas forcément on sait pas forcément où trouver et en fait on va prendre tout ce qui arrive donc ça peut être des tours automatiques, ça peut être des tours avec des techniques compliquées des, du matériel truqué comme vous devez à chaque fois représenter un tour différent parce que souvent c'est le même public, il y a la famille ou les amis mais à chaque fois vous devez apprendre vos nouveaux tours mais le problème c'est qu'on va pas apprendre des bases solides c'est comme pour tout en fait, d'abord il faut apprendre des bases euh, les bases de la magie solide. et à partir de ce moment là après vous faites ce que vous voulez moi je distingue en fait trois grandes étapes en magie la première c'est la découverte donc là en fait vous allez découvrir bien sûr la magie et vous allez vous habituer à, cette, à ce nouveau personnage à cette nouvelle situation où vous êtes magicien donc vous allez devoir euh, le mieux c'est d'apprendre des tours automatiques ou quasi automatiques vous pouvez utiliser aussi du matériel truqué mais l'objectif ici c'est de s'habituer à cette nouvelle situation être à l'aise parce que vous allez devoir faire de choses en même temps et on n'a pas forcément l'habitude bien sûr quand on ne l'a jamais fait vous allez devoir gérer votre spectateur lui parler le regarder vous allez devoir gérer votre stress également parce que lorsqu'on commence on peut avoir les mains qui tremblent ou, ou d'autres choses en fait les mains moites et on peut rater son tour donc c'est pour ça que ce premier moment de découverte est important pour pouvoir être à l'aise la deuxième étape en fait ça va être d'apprendre les bases de la magie tout simplement parce que dans, comme dans toute discipline en fait vous avez des bases à connaître et à partir de ce moment là vous allez pouvoir vous amuser donc ce qui est important c'est d'apprendre les bases de la magie un petit peu dans tous les domaines et du coup vous allez avoir de solides, euh, un solide bagage technique et vous allez pouvoir vous, euh, vous amuser par la suite en improvisant et vous, euh, vous allez pouvoir également vous sortir de situations difficiles par exemple ça peut arriver vous rater votre tour mais grâce à cette technique vous allez vous rattraper et le spectateur ne verra rien donc là aussi c'est important de connaître les bases techniques de, de la magie et enfin vous avez une troisième étape où là ben, vous êtes libre en fait vous allez apprendre découvrir d'autres choses euh, approfondir certaines notions et également vous intéresser intéresser pardon à toutes euh, tous les détails importants comme ben, la communication verbale et non verbale la psychologie et tous ces éléments là qui sont des détails mais qui sont des détails très importants et qui peuvent changer la perception pour le spectateur et ça, en fait, on le découvre au fur et à mesure du temps. Et de toute façon, vous, vous n'allez jamais arrêter d'apprendre euh, si vous continuez la magie. Et en fait, surtout à un moment où on a l'impression qu'on eh qu a tout appris, qu'on ne peut pas progresser. En fait, ce n'est pas vrai. Vous avez tellement de choses qui existent que vous allez pouvoir piocher des choses et vous améliorer dans, euh, au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je vais éviter d'être trop long, donc, mais vous l'avez compris, le principal problème, c'est de brûler les étapes. Prendre le temps pour avoir les bases techniques, et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire n'importe quoi, improviser ce que vous voulez, et vous pourrez vous amuser et progresser par la suite. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt, ciao Même si cela est subjectif, j'espère que les débutants prendront ainsi le bon chemin. Le débinage est aussi vieux que la magie et il explique en partie certaines de ses évolutions. Si vous êtes fan d'anecdotes croustillantes, de culture magique et de petites histoires, je suis sûr que la rubrique d'Hugo va vous plaire. Il se consacre au débinage et plus particulièrement le débinage au 19e siècle. C'est parti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 au profit du costume. C'est la naissance de la magie moderne. C'est la naissance de la magie moderne car Robert Houdin y présente des effets novateurs étalés sur une durée de deux heures de spectacle. Une douzaine de tours y sont présentés. Parmi les plus connus, on pourra citer l'Oranger Mécanique ou encore la Lanterne Magique. Le théâtre Robert Houdin à l'époque était l'épicentre de la magie française. C'était là que tout le monde allait pour voir de la magie. Ce théâtre était ingénieusement truqué grâce à des systèmes de trappe de Puy. Cela permettait à n'importe quel magicien de donner vie à ses rêves. Mais pour en revenir au débinage, en ce temps-là, les principes des magiciens ils étaient très peu connus, voire pas connus du tout. Oui, car les secrets se transmettaient juste dans un groupe très restreint de magiciens aguerris. Les moldus n'avaient pas accès à des informations aussi confidentielles que la réalisation d'un tour. Mais ceci, c'était sans compter sur la petite imagerie populaire. L'imagerie populaire à l'époque, c'était des petites images vendues à un prix très modique à toute population urbaine, rurale, à des fins culturelles, religieuses ou encore pour plein d'autres raisons. Au 19e siècle, c'était le premier moyen de communication de masse l'image. Les industriels ont donc vu le filon arriver, ils se sont dit et pourquoi on ne révélerait pas si grandes illusions du théâtre Robert Houdin. Donc vers la fin du 19e siècle, on a peut-être entendu un petit gavroche crier dans les rues, Si grandes illusions révélées, vous saurez tous les secrets les magiciens. Bon ok, ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais quoi qu'il arrive, les images ont été tirées. Elles ressemblaient à ça. Elles étaient au nombre de six, pas plus grandes. À l'avant, l'image, à l'arrière, l'explication. Aujourd'hui, ce type d'image, c'est très rare et assez confidentiel, c'est pour ça que je peux pas trop vous les montrer. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ces images ont été tirées à plus de 10 000 exemplaires. Alors 10 000 exemplaires, aujourd'hui, ça nous dit rien. Mais à l'époque, ce fut un véritable raz-de-marée. Ces images ont été traduites en italien, en allemand, en français, en anglais. Elles ont été distribuées partout dans l'Europe. Les six grandes illusions révélées, on pouvait notamment les voir au théâtre Robert-Roudin. Le trucage était certes expliqué, mais le boniment, la gestuelle et tout ce qui va avec l'était également dans les moindres détails. Ce fut donc la première forme de débinage, l'imagerie populaire. Alors depuis, on a beaucoup évolué grâce à Internet, aux réseaux sociaux, à la télévision, le débinage est devenu monnaie courante, presque. Pour prendre un exemple que tout le monde connaît, on va remonter en 1997. 1997, sur la chaîne Fox, aux États-Unis, le magicien Dave Valentino se masque et révèle des grandes illusions. Il a finalement adapté le concept de l'imagerie populaire en le modernisant puisque ça passera à la télé. Là encore, l'émission fit scandale auprès du milieu magique puisque des illusions de David Copperfield, David Blaine ou encore Chris Angel, y furent révélées. En conclusion, on pourra dire que le débinage c'est certes un problème quand de grands effets sont révélés, mais ce qui est fou, c'est de savoir que celui-ci est aussi vieux que la magie. Voilà, mon histoire de ce mois-ci est finie, je rends la parole à Louis. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le débinage au 19e siècle. Et retenez bien... Ne jamais révéler ses secrets. Le mois dernier, dans le précédent Magic Break, je vous ai demandé de laisser dans la barre des commentaires quelques questions concernant Reborn ou la magie en général. Yann et Elliot se proposent aujourd'hui de répondre à quelques questions. J'espère que les réponses vous satisferont. fois alors c'est pourquoi le prénom reborn pourquoi on a choisi Reborn tout simplement par la signification de Reborn Reborn ça veut dire quoi Ça veut dire connaissance on, en, on voulait donner un nouveau regard sur la magie moderne en tout cas euh, par le biais justement d'interview par le magic break que vous êtes en train de visionner tout est lié c'est impressionnant donc voilà reborn euh, faut savoir que c'était pas notre premier nom reborn ça s'appelait le projet en fait et on n'avait pas de nom particulier on n'avait pas trouvé de nom mais quand on a avancé nos projets Justement, on a, trouvé, on a trouvé une signification, interview, machin, hop, on a dit rebond, ça va très bien. Et voilà. Comment créer sa propre routine Je vais vous parler de comment moi je fais pour créer une routine en carte magie. En fait, quand je veux créer une routine, normalement, c'est toujours en lien avec un thème de la carte magie. Je m'explique, euh, par exemple, un thème style euh, thème des collectors, sandwich, carte ambitieuse. Et je vais prendre un thème et je vais m'y intéresser, c'est-à-dire que je vais regarder quelle version existe déjà. Et je vais aller regarder ces différentes versions, regarder euh, euh, ce qui manque en fait, dans le sens par rapport à ma magie. Ce que je pourrais apporter ou créer euh, dans ce thème qui conviendrait mieux à ma magie que les versions qui existent déjà. Euh, maintenant, pour créer une routine, ce qu'il faut, c'est des techniques. Et c'est pour ça que c'est bien parfois, si on crée une routine... Euh, des années auparavant, de revenir dessus en fait quelques années plus tard parce qu'on aura sûrement acquis de nouvelles techniques etc et on se rendra compte, ah ouais là ici j'avais oublié tel truc qui pourrait être pas mal avec telle technique et là ça permet vraiment euh, d'améliorer parfois la routine, en tout cas c'est ce qui m'arrive et voilà euh, On nous a demandé euh, plusieurs fois pourquoi on avait une longue période d'activité euh, notamment sur Facebook et sur euh sur Youtube, euh, c'est vrai que sur Youtube on a eu une grande période d'activité justement pour mettre en place le premier Magic Break qui nous a pris énormément de temps. En plus on a fait des, des voyages en même temps pour se rencontrer, faire des petits vlogs, etc. Et on n'avait pas eu le temps de se consacrer à, au Magic Break, donc on s'est tous mobilisés pour faire le Magic Break. Alors niveau montage, niveau plan, etc. ça a vraiment été euh, dur de tout organiser, etc. Donc le Magic Break a fait beaucoup de retard, il devait être euh, publié euh, bien avant. Mais bon, on l'a sorti quand ça nous semblait bon, quand la qualité nous semblait bonne. Et deuxième raison aussi, c'est que bah, pas mal d'entre nous euh, ont des examens, des examens blancs, des examens, euh, de vrais examens. Non, donc on n'avait pas forcément le temps de tout consacrer notre temps forcément à la chaîne YouTube. Euh, là, c'est la fin d'année, donc ça va être cool. On va prendre de l'avance pendant les vacances pour proposer un contenu très, très régulièrement. Qu'est-ce que vous emmenez toujours sur vous pour faire de la magie Bon. Euh, alors, il y a un truc que j'ai toujours sur moi, que j'ai prévu de faire de la magie ou pas, c'est ceci. Ça, j'ai toujours sur moi, soit de la magie ou pas. Ça, c'est j'ai Ce que j'ai très souvent sur moi maintenant, euh, c'est ça, petit carnet, juste normal, avec un stylo, euh, pour faire du mentalisme. Et ceci, parce que, voilà, un... je fais Q3 de Steven Brandy, genre. Et... Ceci, c'est « Inferno » de « Je suis Adjai ». C'est un effet euh, du mentalisme aussi. Très puissant. Et euh, voilà. Après, euh, j'ai mon téléphone aussi, toujours sur moi. Que j'ai quelques tours avec mon téléphone, de prédiction, etc. Et euh, voilà, c'est à peu près ce que j'ai quand je sais que je vais faire de la magie. Quand je sais pas encore que je vais faire de la magie et que je suis juste comme ça avec des amis, j'ai quand même toujours un jeu de cartes sur moi, au cas où. Parce que comme vous le savez, bah, on peut faire plein de tours. Et voilà. Vous en connaissez maintenant un peu plus sur Reborn et sur la magie en général. J'espère que vous êtes satisfait. Le Magic Break, c'est fini Attendez, attendez. À nouveau, comme chaque mois, je vous invite à laisser dans la barre des commentaires plusieurs questions auxquelles nous répondrons la prochaine fois. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec des nouvelles rubriques. D'ici là, ciao